Virginie Dussault, on sait très peu de choses d'elle. On sait qu'elle est née à Saint-Bruno-de-Guigues, qui est dans le Témiscamingue, une région assez éloignée dans le Québec. C'était un tout petit village qui avait à peine trois ans à cette époque-là, donc il y avait très peu de monde. Son père euh, allait souvent dans les chantiers durant l'hiver et il faisait beaucoup d'argent à ce moment-là. On sait aussi qu'elle a été à une école normale et qu'elle a enseigné quelques années à Saint-Bruno et un peu aussi en Alberta, et elle n'a jamais eu d'enfant. Pendant qu'elle était en Alberta, elle a rencontré Angelo Petosa, qui était un immigrant italien. Elle l'a épousé et ensemble, après avoir passé sept ans en Alberta, où elle a travaillé comme enseignante aussi, ils sont revenus à Saint-Bruno-de-Guigues, et là, son mari a travaillé un peu dans l'exploitation des mines. Il a fait de l'argent avec ça et ils se sont fait construire une belle maison et quand je suis allée rencontrer des gens de Témiscamingue, à Ville-Marie, les gens m'ont dit que cette maison-là, ils l'appelaient le château. Wow. En fait, ça n'a rien d'un château comme on, comme on se l'imagine, surtout en France, mais c'est une maison assez cossue comparée aux autres maisons qui étaient à Saint-Bruno-de-Guigues à cette époque-là. Elle a écrit un seul roman qui s'appelle « Amour vainqueur ». Par contre, elle a été correspondante pour le journal « La patrie et le devoir » de Montréal, pendant toujours qu'elle était à Saint-Bruno-de-Guigues. Et elle a participé à différents concours. Elle a remporté trois fois le prix de la Société des poètes canadiens français pour des poèmes qu'elle a écrits. Et elle s'est intéressée aussi à la publicité. Elle a fait, entre autres, une publicité sur le lait. Mais, en fait, ce n'est pas pas une grande écrivaine. Euh, quand j'ai lu pour la première fois son Amour vainqueur, euh, on remarque qu'il y a beaucoup d'erreurs au niveau de l'utilisation des temps de verbe, au niveau de la ponctuation, euh, au niveau aussi de la structure du roman. Euh, on dirait qu'elle ne sait pas comment nommer ses chapitres. Elle va nommer ses chapitres 1, 2, 3 euh, et après elle ajoute un titre. Alors ça fait un peu bizarre quand on lit ça. En fait, si je me suis intéressée à elle, c'est surtout parce qu'au niveau social, ces personnages sont totalement différents de ceux qui étaient décrits à la même époque par les romanciers. On pense entre autres au roman de Maria Chapdelaine qui a été écrit par Louis Mon, à Damas Potvin, Restons chez nous, à L'appel de la race de, du chanoine Lionel Groux qui l'a publié à ce moment-là sous un pseudonyme qui était Alonier de Lestre. Alors, si je compare euh, le personnage de Virginie Dussault à Maria Chapdelaine, c'est vraiment complètement différent. Virginie Dussault le dit, d'ailleurs, très bien dans sa présentation, que c'est elle, la nini du, du, du roman, c'est elle, c'est un peu son autobiographie. D'ailleurs, des fois, elle va écrire au jeu, après ça, elle écrit au île, alors c'est un peu mêlé. Virginie Dussault, sous le personnage de Nini, est une petite fille qui a de l'ambition. Elle veut absolument réussir dans la vie. Et pour ça, sa façon de vouloir réussir dans, dans la vie, c'est d'apprendre l'anglais. Alors, vous voyez déjà avec Maria Chapdelaine une grande différence. Euh, son roman est paru en 1915 à compte d'auteur. Et donc, elle va étudier à Chatham, en Ontario. Et c'est facile pour elle, disons, de, de, de converser en anglais. Et après ça, comme elle veut devenir riche, bien, elle s'en vient vivre à Montréal. Et là, elle obtient un emploi dans, dans une grande firme, elle fait des sous et tout ça. Mais pendant qu'elle était au Témiscamingue, elle a rencontré un jeune homme qui restait, lui, à Alléberé, qui est juste en face de Saint-Bruno-de-Guigues, et elle est devenue amoureuse de ce jeune homme-là. Mais pendant qu'elle était à Montréal, elle a perdu de vue, et pendant ce temps-là, lui est entré chez les prêtres. Alors, quand elle revient, elle se rend compte qu'il est chez les prêtres, mais elle redevient amoureuse de lui, et finalement, comme on le verra, il sort de, des prêtres, <rire> alors c'est un peu euh, à contre-courant, si on peut dire, à l'époque, et finalement, elle va le marier. Et pendant tout le roman, on voit qu'elle, elle est pour le progrès, elle est pour la danse, elle s'amuse, elle peut euh, avoir euh, beaucoup de, de, de jeunes hommes avec lesquels elle sort, et des fois, on, comme on le dit dans le roman, souvent plus d'un à la fois, et pour elle, le plaisir charnel est quelque chose de... de D'ordinaire, elle va aux États-Unis, elle, elle visite les grandes villes, elle adore les grandes villes. Elle se promène en auto avec euh, une de ses tantes et avec euh, des amis qu'elle a. Et ce sont toujours des amis qui sont assez riches, qui travaillent dans les mines et qui, qui ont beaucoup d'argent et ça l'attire beaucoup. Et même quand finalement elle va marier son, son prêtre euh, <rire> qu'elle appelle d'ailleurs Rogers avec un S, euh, ils vont s'en aller vivre aux États-Unis, à New York, et lui, il fait beaucoup d'argent. Donc, elle a réussi finalement ce qu'elle voulait depuis qu'elle est toute petite. Alors, on peut voir dans ce schéma-là, le trait très, très global, qu'elle est aux antipodes de Maria Chapdelaine. Maria Chabdelaine, elle, elle a un seul amour au début, elle vit uniquement pour lui, et qu'est-ce qui compte dans sa vie, c'est de fonder une famille, de rester sur la ferme, elle veut que son mari soit agriculteur, et finalement, quand François-Paradis euh, décède, comme on sait dans les circonstances, euh, il meurt de froid dans les forêts de, de, du Saguenay, il y a deux prétendants pour elle. Il y en a un, Lorenzo surprenant, qui, lui, vit aux États-Unis et qui lui dit, « Ah, oh, Maria, si vous saviez les États-Unis, si c'est intéressant, il n'y a pas des trottoirs de bois comme ici, il y a des beaux trottoirs sur lesquels on peut marcher. On peut aller aux vues animées. Vous, Maria, vous ne savez pas ce que c'est que les vues animées, mais c'est extraordinaire. Alors, ils lui vendent vraiment le progrès, le, le, la vie américaine dans toute tout son, son émotivité. Et elle, finalement, elle va opter pour Eutrope Gagnon. Eutrope Gagnon qui est celui qui veut rester sur une ferme, défricher et rester bien établi. Donc, il n'y a pas question pour Maria Chapdelaine de s'instruire. Il n'y a pas question pour elle de travailler, de, de parler anglais. Il n'y a pas question pour elle non plus d'être riche. Ce qu'elle veut, c'est avoir un mari, avoir des enfants. Et c'est ça son bonheur. Alors, on voit vraiment la, la, la psychotomie qu'il existe entre les deux personnages. Alors, c'est ça qui m'a intéressée dans son, dans son roman. Ce n'est pas du tout pour ses qualités littéraires. D'ailleurs, quand il est sorti, il n'y a pas eu euh, de, de, de critique dans, dans, les, dans les journaux d'époque. C'est comme s'il passait totalement inaperçu. Euh, il n'y a personne qui en a vraiment parlé de, de son roman.